alors alors alors je vais en profiter pour regarder comment ça se passe sur le téléphone si il y a marqué que je suis en direct ou pas et si on commence à voir top chat Bon, mais ça a l'air d'être pas, bon, pas trop mal. Pour le moment je vois rien, je vois encore personne. Ça a l'air d'être pas trop mal. Pour le moment je vois rien, je vois encore personne. Ça a pas trop mal. Mais ça va pas tarder, vous avez vu Mon téléphone il me répond, je me vois dedans. Je profite pour faire le ménage. Ah je Il dirait qu'il y a une personne connectée, à moins que ce soit moi. Je me fais une beauté, un petit coup de maquillage. cette coupe de cheveux j'ai pas mis de gel, je me suis pas douché tout ça je sais pas pourquoi j'ai ce truc là qui <rire> est Yes, bienvenue dans le chat direct après. Salut, drôle de coupe, tu as de l'écho. Euh, non, j'ai pas, pas d'écho, je sais pas. Je vais peut-être euh, arrêter mon téléphone. Nous connaissons tous ces jours. Ah. Je pense que je vais le mettre en mode avion. Ça évitera d'avoir de l'écho. Clac couper mon téléphone. Pour le moment, je suis tout seul. Alors lors du dernier live, j'avais euh, dit que je serais avec Marie et puis, euh, et puis Marie était partie boire des coups euh, avec des copains et des copines. Euh, non, elle était chez une copine en fait. Et, et sur ce live-là, euh, pour le moment, je ne vois pas de Marie, mais euh, cette fois c'est moi qui suis dans le camping-car et, euh, et Marie s'occupe des enfants. Mais euh, je pense qu'on va la voir se pointer. Euh, quelle heure est-il Ah oh, il est 48, on est encore en avance. Salut les périplessis Bienvenue à bord. Le vent se lève. J'espère que ça va pas. J'espère que cette fois c'est plus fluide que la dernière fois, parce que la dernière fois on avait eu, euh, on avait eu des problèmes. Euh, on avait vraiment du mal à, à se connecter euh, avec euh, sans saccade. Euh, J'espère que, euh, que cette fois ça marche correctement. C'est à vous de me dire euh, si vous me recevez 5 sur 5. Et puis, euh, et puis ben, si vous avez euh, des questions à nous poser euh, donc, sur notre voyage au Maroc euh, qui a eu lieu donc en juillet, en août, et dont on passe les vidéos actuellement. Euh, ben, Allez-y, euh, le but, euh, c'est un petit peu de parler de, de tout ça, de comment on l'a vécu, euh, comment s'est comporté notre camping-car, comment euh, vous avez euh, reçu, vu les vidéos ou pas vu les vidéos. Si vous ne les avez pas vues, ben, je vous invite à aller jeter un œil. Salut, Ira Bonjour, bonjour Ah, j'entends une porte qui se claque. J'entends des talons qui arrivent. Ciel, voilà Marie. Salut, à... le son est bon, mais l'image est pixelée <rire> souvent. Regardez qui c'est qui est là. Attention, c'est un moment rare. Hein. <rire> Euh, L'image est pixelisée, euh, Michel, oui, bah écoute, euh, oui, c'est elle. Ah, elle. Ça, je crois que c'était toi qui disais euh, ça, mais non, <rire> c'est les périplisses. Très bien. Ouais, Salut les pioupiou. -piou. Bonjour Michel. Euh, L'image, en fait, euh, se pixelise en fonction, de, en fonction du débit, a priori. Euh, je pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet avec euh, la tablette. Au point de vue assurance et véhicule et personnel, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a appelé la Matmut, on leur a dit, voilà, on part au Maroc, on a euh, plein de matériel photo et vidéo avec nous, euh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, ils nous ont euh, modifié notre euh, RC Pro euh, pour euh, pouvoir voyager euh, tranquillement et euh, salut filet fab. Euh, et, euh, et voilà et euh, au niveau de l'assurance euh, du véhicule quand on a eu le véhicule on, on avait déjà euh, contracté l'assurance en leur disant que de toute manière on allait voyager partout en Europe et au Maroc donc euh, c'était euh, déjà réglé on n'a pas euh, on n'a pas fait de choses euh, en, en particulier. Donc, euh, donc, je ne sais pas si ça, si ça t'éclaire beaucoup, mais c'est vrai que voilà, la, la seule assurance qu'on a pris euh, supplémentaire, c'était pour le matériel. Salut Liberty Road, bonsoir à vous aussi. Donc on attend, on, on attend vos questions. La première question, euh, donc. Euh, euh, traiter des, des assurances. Est-ce qu'on avait fait euh, quelque chose de spécial pour partir au Maroc Mais euh, on avait déjà euh, tout prévu euh, par avance dans la mesure où on était déjà allé au, au Maroc avec euh, notre ancien camping-car. Le premier, vous savez, celui avec la capucine, et, euh, et, et donc, du coup, euh, du coup voilà, on avait déjà euh, refait les choses. Ça va plutôt bien. Ça, ça, ça, ça va <rire> bien. En plus, il, fait, euh, il a fait 26 euh, toute ouais, la journée. C'est un peu inquiétant, mais il a fait une douce journée. C'est super agréable. Ben, oui, les périplécies, écoutez, euh, nous aussi, ça nous fait plaisir de vous voir. Mais on aimerait bien que vous descendiez un peu vers chez nous avant qu'on monte vers chez vous. Oui, on y viendra, mais... On y viendra quand -car, On avait ouais. imaginé passer par le Maroc, mais le côté sable, le chaleur nous paraissait compliqué pour notre vieux camping-car. Qu'en pensez-vous Alors, euh, je vais lire la question peut-être. Euh, si remarque, tout le, monde, tout le monde peut la lire. Euh, alors, euh, nous, on ne s'est pas beaucoup posé la question avec notre vieux camping-car. Et Dieu sait qu'il était vieux, il datait de 80. 11, euh, on va en parler Pew euh, <rire> en même temps je lis, en même temps je. Vachement fort, <rire> hein T'arrives à tout lire. Ben oui, parce que comme la dernière fois, <rire> j'étais tout seul. Nage, bonjour. <rire> euh, Michel, à plus tard. Euh, ouais. Donc on s'est on s'est posé la on s'est pas posé la question. On s'est dit, euh, ce camping-car là, de toute manière, nous amènera jusqu'où il doit nous amener. Puis s'il nous lâche, et eh ben de toute manière, au Maroc, on est capable de tout réparer. Donc ce n'est pas un vrai, vrai problème. On n'est pas trop inquiet en règle générale. Hein. Quand on part, on on est, part on est plus inquiet pour les enfants que pour, que pour oui. le matériel. Ceci dit, quand on est parti au Maroc, on a Camille qui s'est gratté l'oreille, on devait partir Genre on devait partir vers 9h du matin, on est parti vers 22h. Euh, ça vous donne un petit ordre d'idée de, de, de, du départ bancal. Et quand on est parti, Camille se gratte l'oreille, elle me montre sa main et la main était pleine de sang. Donc on avait à, à peu près fait 10 km. Euh, résultat, on a été aux urgences, on en est ressorti à 2h du matin. Euh, voilà, le départ au Maroc, euh, donc première génération, hein, celui avec le vieux camping-car, euh, commençait pas mal. Euh, donc voilà, après le chaud, euh, tout ça... Pff, nous, cet été, on n'a pas souffert de la chaleur. Euh, non, pas beaucoup. Ouais. On a eu grosso modo tout le temps entre 21 et 27 degrés, euh, sauf deux fois, une fois à Kenifra et une fois à Agadir, où on a eu 43 degrés. Oui, bah, on est resté pas mal sur la côte, et sur la côte, il y a du vent, c'est ouais. même frais. Oui. Il fait même très frais l'été. Hum. Après, c'est dans terres, oui. Effectivement, euh, il y a des lourdes chaleurs quand même, et euh, ça fait un peu bizarre. Oui. Euh, donc, suivant la période à laquelle vous décidez d'y aller, bah, euh, de toute manière, en restant sur la côte, vous craignez pas grand-chose. Mmh. Hein. Il y a quand même toujours du vent. Euh, C'est euh, quand même... Euh, euh, voilà. Grosso modo, euh, on ne souffre pas de la chaleur. Euh, après, quand on rentre dans les terres, c est, c est effectivement, ça peut être plus compliqué, mais bon, tout dépend de la période. Là, en ce moment, il ne fait, il fait pas, forcément, pas forcément très chaud. Je reviens sur la question du sable. Euh, je ne sais pas si c'était pour la partie moteur, mais en tout cas, pour la partie intérieure, le sable, c'est juste l'enfer parce que ça rentre partout. Il y en a partout, ouais. tout le temps. Ça, c'est vrai que nous, on n'a pas essuyé une vraie tempête de sable. Oui. Mais par contre, euh, mes parents qui passent en gros six mois de l'année là-bas, sauf quand nous, on y est, on n'est jamais, jamais avec eux. Euh, Là, on est par chez nous, vers, vers Pézenas, ouais, Béziers, actuellement. dans le sud de la France. Euh, ah. Donc, euh, salut Fabrice, salut Karine. Euh, donc effectivement les tempêtes de sable le problème c'est que le sable rentre absolument partout donc il euh, y a il euh, y a quelques trucs pour se protéger hein. euh, il faut euh, euh, amener avec soi euh, euh, des cartons ou des bâches il faut avoir euh, du euh, du scotch américain et pouvoir euh, un peu tout calfeutrer parce que c'est vrai que euh, euh, pendant les tempêtes de sable euh, ouais, on, ouais on en prend le, on en prend plein le partout euh, le, le frigo peut morfler aussi euh, voilà pour en revenir au drone, Piu, Piu si tu es encore là, euh, le drone est interdit au Maroc. On n'a pas le droit de faire rentrer un drone au Maroc. Donc, après, c'est au petit bonheur la chance, hein, quand on voit euh, Greg Zoué euh, qui a fait. Euh, Mmh. Euh, ouais périplessie. ouais il faut faire attention au matériel quand, ouais. quand on voit que Greg Zoué, euh lui euh, je, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Greg Zoué, mais enfin bon il y est allé euh, il a fait des images euh, en drone à ses risques et périls hein. nous quand on est arrivé le douanier qui nous a qui nous a reçu euh, je pense qu'il avait été voir mon profil sur Facebook et il m'a demandé quatre fois si on avait un drone je lui ai répondu quatre fois non, mais il m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas convaincu du tout et que si jamais il n'entendait pas assez euh, parler d'un drone en l'air, on en allait vite avoir des problèmes. Donc, euh, donc il n'a pas démonté le camping-car, ce qu'il aurait pu faire, hein, euh, mais il ne l'a pas fait. Euh, résultat des courses, le drone qu'on avait, on ne l'a jamais sorti. Et pourtant, on nous l'a demandé pendant le reportage, on nous a dit « Ouais, ce serait bien qu'on ait des images en drone et tout, etc. » Je dis « Moi, pas de problème. Si vous avez un drone, si vous avez le, tout ce qu'il faut pour le piloter, etc., moi, je fais les images, C'est pas un souci. » Alors, si, oui, le, le matériel photo et vidéo, ben bah, oui, écoute, hein, euh, oui, voilà, oui, c'est nous aussi, <rire> c'est notre, notre grosse crainte. Après, euh... non, mais si on fait attention, ce n'est pas plus dangereux que si on doit filmer ici voilà euh, sur la plage. Hein. De toute façon, le sable, Oui. Euh... Après, il n'y a pas des tempêtes tous les jours non plus. Non, il n'y a pas des tempêtes de sable tous les jours, mais... Euh... Bah, le nôtre a survécu de matériel. <rire> ouais. non, on n'a pas, pas eu... Pourtant, voilà, on était sur la plage euh, tous les jours avec quasiment, hein. on n'a on pas... On n'a pas souffert de ça. Mais c'est vrai qu'il faut y faire attention. Un grain de sable est si vite arrivé. Mmh. C'est le grain de sable qui fait tout rouiller. J'avais chez je... Alors, les questions s'affichent. Ben, je ne sais ah, pas pourquoi. Il y, y avait quelqu'un qui disait Où est-ce que vous partez Quand et où euh, Liberty Road. Eh ben, on est euh, dans la vallée du Rhône, sud, vers, vers Vaqueras la semaine prochaine. Ouais. Et la semaine d'après, on est sur Bordeaux. Donc, les Bordelais, euh, voilà, on, on peut éventuellement se rencontrer. Euh, et les, et ceux qui sont euh, aussi euh, côté euh, Vallée du Rhône. Euh, c'est quoi le carnet ATA Est-ce qu'il faut le carnet Atta Je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, ah, ok. Pascal, de quel carnet, euh, carnet s'agit-il C'est agaçant parce que les questions, elles apparaissent, elles disparaissent en fait. On a sur le côté... Euh... Ouais, s'il n'y a personne qui écrit, tac. Ouais, il faut écrire tout le temps en fait. Évite. <rire> on... on va se mettre à écrire nous aussi. Ouais. Attends, peut-être s'il y en a plus là. Ah. masqué. Top chat. Super les messages chat. sont visibles. Est-ce que vous parlé, avez entendu hein, parler vous avez pu parler un peu politique avec les Marocains. C'est une bonne question. <rire> je, je, je peux être honnête. Je ne suis pas un gamin malhonnête, hein, mais <rire> euh... la politique, c'est un peu tabou. Quelque hein. chose qui me fait radicalement... Non, mais c'est peut-être euh, derrière, c'est euh, par rapport aux conditions. Euh... Les Marocains euh, vénèrent le roi. Euh... Voilà, donc euh, à partir de là, euh, tout ce que fait le roi, c'est bien. Ouais, il y a beaucoup de non-dits aussi, des choses euh, taboues. Nous, on travaille dans le milieu du vin... Euh... Et on a travaillé pour un domaine viticole au Maroc. Alors forcément, il euh, y a des sujets comme ça euh, qu'on évite d'aborder euh, parfois. Et, euh, et comme ça, il n'y a pas de souci. Le vin et, et la consommation au Maroc, par exemple, ce n'est pas un sujet qui faisait partie de nos vidéos. Non, et, on n'a euh, jamais pu en parler. Et on n'en parle pas. Ouais. Et pourtant, il s'écoule des euh, milliers de litres de vin euh, partout. Mais euh, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Euh, non, les... mais voilà, il y a des euh... sujets un peu, oui, effectivement, un peu sensibles. Dans quel sens tu posais cette question, en fait Dis-nous. Euh... Après, on préfère parler surf que... que politique. Hein. Oui, en fait, on veut... n'a on pas envie de... On n'a pas envie de soulever des polémiques, généralement. Donc... Euh... Salut Fun Family, salut Evelyne. Faut-il absolument aller dans les campings Non. Non, non. Si tu as de l'autonomie, après, au Maroc, tu peux éviter les campings. Nous, on y va si on a besoin de se brancher, de refaire les pleins. Mais il y a pas mal de parkings aussi surveillés. Oui Pascal, on ira du côté de Sauternes. Euh, alors il y a, y, a, euh, y a ceux qui vont euh, tout le temps au camping, il y a ceux qui n'y vont jamais. Euh, en fait tout ça c'est une histoire euh, d'autonomie. Nous euh, on sait qu'on a trois jours d'autonomie grosso modo euh, et que donc euh, tous les trois quatre jours euh, il faut euh, il faut qu'on aille dans un camping. Après ça se structure aussi, il y a des endroits, il y a notre premier, pendant notre premier voyage au Maroc, où euh, on pouvait aller se garer euh, hors camping, etc. Et euh, la réglementation change parfois, notamment donc, à Essaouira, ouais. où euh, les campicars ne sont pas plus forcément acceptés dans certains endroits où on, on allait se garer. Mmh. Donc euh, voilà, qu'on s'est autorisé, tu peux... Euh... Après, tu, tu peux aller hors camping. Quand, quand c'est des, quand, quand des, des, des parkings euh, parce qu'on peut aller euh, sur, euh, sur des parkings à Essaouira par exemple, il y a deux parkings sur lesquels euh, mmh. tout le monde euh, va, mmh. c'est des parkings. Alors, avant, c'était pas des vrais parkings. Avant, c'était des places de, de stationnement euh, et on payait euh, 30 dirhams la nuit. Alors 30 dirhams, ça fait 3 euros. Alors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Hein Je veux dire, c'est des places de parking. Euh, mais il faut payer pour éviter d'avoir... Peut-être des soucis, j'en sais rien. En tout cas, il y a des gens qui sont là pour garder, donc euh, bon, c'est bien, on, on les paye, on leur donne 3 euros et, et tout va bien. Euh, quand on va à Walidia, euh, c'est pareil, on, tout le monde se gare sur, euh, sur la, cette place centrale qui est en bas. Euh, quand on va à, à Darla, euh, là c'est encore autre chose. À Darla, il euh, n'y ben, a plus de camping. Alors, euh, Je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui y sont actuellement. Euh, et qui peuvent nous dire s'il y a un camping qui a réouvert ou pas. Mais en tout cas, nous, au mois d'août, il n'y avait pas de camping. Mais euh, après, il y a aussi, quand on rentre dans les terres, il y a aussi bah, toutes ces, ces zones où il n'y a pas de camping. Mais... Et grosso modo, on trouve toujours de tout au Maroc. Donc, euh, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Il euh, y, y a des gens qui se questionnent sur le gasoil. Est-ce qu'on trouve du gasoil partout bah, oui, Et justement, on, partout. on peut aussi se passer la nuit, si ça nous est arrivé, dans une station essence. Oui. Euh... Parce qu'on euh, qu est arrivé tard, parce qu'on ne savait pas où se garer. Et au final, euh, gratuitement, Enfin, nous, on a dû donner. Euh, Quelque chose au, au grec qui était là, mais euh, pas grand chose. Quoi. En fait, on, on est Pour allé... la sécurité, c'est bien. C'est ouais. peut-être le bon endroit quand on ne sait pas où aller. En, en fait, c'est une astuce que m'avait donnée mon père. Il m'a dit oh, Quand tu as un problème, si jamais tu vois que la nuit tombe, etc., ne roule pas de nuit, euh, arrête-toi dans une station essence. Bon, il s'avère que cette année, on a, on a pas mal roulé de nuit. Euh, ce, ouais. qui est, ce qui n'est pas très malin parce que les accidents arrivent vite. Hein. Il faut savoir que. Quand vous êtes au Maroc, vous prenez facilement un chameau, une chèvre ou même un homme hein, qui traverse la route sans prévenir, sans.. Euh, la, la devise de Inch'Allah, hein, ça veut dire si Dieu le veut, ben, ben tu meurs, parce que c'est ton jour, ben voilà, ça, ça, ça, ça met.. Euh, ça sème pas mal le trouble donc toujours est-il qu'on on peut s'arrêter euh, dormir dans, dans les stations essence puis on repart le lendemain matin et puis voilà euh, <rire> nous on est reparti, on a fait le plein puis euh, on n'a rien donné euh, au, au, au gars qui était euh, bon pas vexé mais euh, un petit peu quand même quoi et, et puis euh, deux jours après on s'est repointé on lui dit dis donc euh, on a oublié de te laisser des sous donc euh, on lui a filé euh, je sais plus euh, 50 dirhams je crois ou un truc comme ça bref ça fait 5 euros mais euh, c'était il n'en revenait pas, quoi, qu'on soit revenu euh, lui donner des sous, euh, alors que c'était il y a deux jours. On n'est pas des voyous. On <rire> n'est pas des voyous, mais en, bon, en même temps, ça ne me plaît pas bien. Euh, c'est bizarre, je, je me demande si euh, c'est euh, toujours les même truc qui s'affiche. Ah ben non, voilà, il s'est passé ah, plein de comment choses. Comment faites-vous Vous retrouvez un guide pour visiter les grandes villes alors, attends, ah, parce que du coup, euh, qu ouais, il s'est passé plein de trucs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un blocage. Euh, famille, clac, clac, clac, donc je remonte. Euh... On a combien de degrés On a 20, bah, plus maintenant. Là, ici où on est Il a fait 26 cet après-midi. Euh, fab, avez-vous fait la vallée du Riff Non, on n'a pas fait la vallée du Riff. On a fait... Euh... En fait, nous, on avait un programme qui était, euh... qui était un programme... Euh... Euh, un peu spécifique puisque on est descendu par la côte jusqu'à euh, jusqu'à Essaouira où là on avait des reportages à, à faire. Ensuite on est descendu jusqu'à Darla parce qu'on voulait aller faire du kitesurf et au final on s'est retrouvé à faire des reportages là-bas aussi. Et puis après on est remonté euh, on, on est remonté euh, jusqu'à jusqu'à euh, comment ça s'appelle euh, on est remonté à Essaouira et on est on a filé sur sur Marrakech où on a fait l'Aïd avec euh, je sais pas si vous avez vu la, la, la vidéo de l'Aïd mais enfin euh, elle est euh, elle est très parlante moi je trouve et, et je, je, je je veux bien votre avis euh, là-dessus. Et euh, donc euh, on a fait la l'Aïd, après on avait ce qu'on voulait absolument faire, c'était euh, les gorges du Dades, donc c'est ce qu'on a fait. On a remonté, on a traversé, et c'est la, la vidéo euh, qu'on a euh, postée euh, qui est un clip vidéo et il y en a une autre qui va arriver demain. Demain vraisemblablement vous aurez une nouvelle vidéo où on vous présentera un autre aspect des gorges du Dades. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis voilà. Mais il nous, manque, il nous manque Merzouga, il nous manque la vallée du Rif. On, on pourrait y passer des mois hein, là-bas. On n'a pas pu y passer autant de temps que ce qu'on voulait. Euh, fun Family, juste vous avez eu combien de degrés Ça dépend où. Si c'est ici, aujourd'hui on avait 26 degrés. Si c'est au Maroc, on a eu entre 21 et 27 degrés, sauf deux fois où on a eu des hautes températures. Mais ça a duré trois heures. Quoi. Ça n'a pas, pas duré trop, trop longtemps. Euh, « Combien as-tu fait de change pour la première semaine ?» On n'a on pas fait de change la première semaine, on a tout payé en euros, comme des glands. Euh, et, euh, et on a fait que du change après parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on y perdait vachement. Mmh. « <rire> Prochain voyage à l'étranger programmé ?» Oui, le Grand Nord, normalement, si tout va bien, euh, on file vers... Euh... <rire> bien vu, Périplessis. Euh, on file vers le, le cercle polaire. Attends, parce que... Ah oui, je mets la main, de toi devant la tête. Comment vous choisissez vos parcours et sur quels critères Alors, nous, on choisit nos parcours en fonction de, généralement, de là où on va aller travailler. C'est quand même la première, euh, le premier choix qui, qui se fait, c'est parce que, enfin, quand on, va, euh, quand on voyage, c'est parce qu'on a des, des contrats photo-vidéo. Et ensuite, on le fait en fonction de nos hobbies euh, ouais. et de nos enfants. Donc, euh... Donc on est content quand on va à Bordeaux parce qu'il y a la canot pas loin parce voilà. qu'il y a etc et qu'on peut aller y faire du kitesurf, du paddle des choses comme ça euh, on est content quand on va vers la vallée du Rhône parce qu'il y a les Alpes pas loin et qu'on peut éventuellement aller y faire un coup de snowboard euh, pareil pour en les Pyrénées se... etc oui, enfin oui. bon voilà en général on, on choisit un petit peu euh, un, un petit peu euh, des parcours où euh, l'Alsace si tu veux c'est le vin qui nous motive mais après au-delà euh, euh, non, on y va quand même, mais c'est sympa. On a, on a été super bien reçu en Alsace. Puis on s'adapte, on, on improvise quand même beaucoup. Hein. On, on s'adapte au milieu. et C'est pour ça que le camping-car, c'est idéal pour nous. Fun Family, conseillez-vous le Maroc euh, trois semaines au mois d'août Oui tout dépend du parcours. Alors, je, je, je vais faire une réponse qui va être un petit peu divisée. C'est-à-dire que euh, les gens, au mois de juillet, sont pas encore tous en vacances. Donc, du coup, quand on y va, euh, d'abord, il n'y a pas de pression. Euh, moi, j'ai le souvenir du, du Maroc avec une haute pression touristique, avec euh, du coup, euh, pas mal de, de larcins, de, de, de, beaucoup de gens qui, qui quémandent, etc. Nous, on y était hors saison, donc l'été... Et, et on est dans une ambiance qui est totalement marocaine. Ça n'a rien à voir. On est vraiment, euh, on n'a on on a plus de pression parce que dans la mesure des camping-cars, il n'y en a pas, il n'y a pas de tourisme. Les gens n'y vont pas en général parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup, rest, en restant sur la côte, oui, trois semaines au mois d'août, c'est absolument jouable. Le mois de juillet même serait peut-être mieux. Le mois d'août, c'est le mois des vacances des Marocains. Ouais. Voilà. Le tourisme qui est au Maroc, c'est euh, un tourisme marocain. Donc sur les stations balnéaires les plus... Euh... Les plus convoités, vous trouverez quand même des touristes, mais pas des étrangers. Bonjour Evelyne, merci. Oui, c'est super d'échanger avec vous aussi. La meilleure période pour aller au Maroc Les gens, globalement, ils y vont euh, l'hiver, euh, Liberty. Le printemps, euh, ça peut être bien. Mais euh, voilà, l'hiver, euh, le printemps. Alors, en général, quand, on, quand ils font comme, euh, comme mes parents, par exemple, euh, bah, euh, euh, ils sont maintenant frileux parce qu'ils ont 80 ans. Enfin, ça fait déjà une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'ils qu y vont. Et ils y passent six mois de l'année. Pourquoi bah, Parce que là-bas, il fait chaud et que, euh, et que voilà. Alors, la meilleure période, pour moi, ce serait, euh, ce serait plutôt le printemps plutôt le printemps, au moment où, euh, la, la fois où on y était allé avec notre vieux camping-car, on y était allé au mois d'avril, euh, ouais, avril-mai, oui, mai. Ouais. et euh, c'était pareil, en fait, euh, tous les camping-caristes étaient déjà partis, donc on s'est retrouvé globalement euh, euh, seul euh, dans, les, dans les campings en croisant quelques personnes qui remontaient, ceux qui remontaient le, le, le, le plus du sud, arrivaient un petit peu tardivement, donc, on a fait des super rencontres, on a fait des super tagines. Oh, C'est plus des... tranquille, quoi. C'est pas grave. Ouais. Euh... Alors, attends. Posez vous euh, des camping cars avec les On regarde les, les vidéos. Ben, Fun <rire> Family, il serait temps de regarder les vidéos. Est-ce qu'on a vu des chiens dans les camping-cars Oui, il y a des chiens euh... dans les camping-cars. Euh... <rire> Ça ne pose pas de, de problème particulier, a priori. Hein. Ouais. Il suffit d'avoir le carnet de vaccination et, euh, et voilà. Ah, oui, exact. Ouais, ouais. Ça y est. Irène, un petit coucou aussi. Eh ben, écoute, c'est bien, bien d'être là. Irène, si ouais. tu bois l'apéro avec tes amis, ben, tu leur fais chin chin de notre part. Avec quelle clientèle avez-vous trouvé des contrats au Maroc Alors, euh, euh, qu'on soit bien clair, Périplessis, la plupart de nos clients travaillent dans le milieu du vin. Et si on va... Euh, voir des clients qui sont dans le milieu du vin, c'est juste parce que nous-mêmes, avant de travailler dans la communication, on travaillait dans le milieu du vin. Donc, si tu veux, le, le, le, le milieu viticole, c'est quelque chose qu'on connaît très bien et sur lesquels euh, on a des références. Donc, les gens, euh, on travaille pour des grosses boîtes aussi euh, dans, le, dans le monde de la GD dans le monde de la, euh, du vin. Donc, du coup, on est... On, on est euh, référencé et quand on se présente quelque part euh, les gens comprennent vite que on n'est pas là pour faire trois photos euh, voilà donc euh, donc du coup on, on se comprend de suite euh, vite voilà et les gens avec qui on travaille au Maroc on travaille déjà depuis euh, depuis depuis depuis euh, qu'elle a Camille elle a huit ans donc euh, depuis au moins six ans donc euh, Salut Marcel, euh, bonsoir les jeunes. Ah bon, Pinot Gris <rire> euh, Nous, le Pinot Gris, ça nous euh, dérange pas. Euh, <rire> on veut bien le goûter. Pas de problème. Euh, salut Fabrice, euh, bonjour a... Roland. Comme, au Maroc, comment faites-vous pour trouver un bon guide pour visiter les grandes villes euh, alors, les grandes villes, généralement, nous, on les évite. Ouais, alors, on n'est on pas, euh, pas très friands mais de ça. on a rencontré, effectivement, des guides. Euh, et ça, on, on le verra dans la prochaine vidéo, celle qu'on va poster demain. ouais euh, qui, On vous mettra les coordonnées et puis, euh, et puis euh, vous, pourrez, vous pourrez les contacter si vous êtes intéressé. Ouais, mais, euh, mais effectivement, euh, les grandes villes... Pff, voilà, on n'est pas fan. On connaît, euh, on, on connaît un petit peu certains endroits. Donc, on y va parce qu'on y a déjà été et qu'on on sait à peu près se faufiler. Euh, donc, que ce soit Marrakech ou que ce soit euh, Agadir, euh, etc. On sait très bien où on, où on veut aller. Euh, en général, on va au souk, on va faire les courses. Et, euh, et voilà, on, on est... Mais nous, on, est, on, on cherche est quand surtout même, à se perdre, en fait. Ouais, hein. on, est, on est plus à l'aise dans la nature. Ouais. Euh, il faut dire Donc, au euh... gré des rencontres aussi euh, on aime beaucoup l'improvisation comme ça et ça marche très très bien avec nous euh, pour oui. l'instant euh, on, on improvise beaucoup c'est ouais. vrai. Ouais, ouais. vrai et, et euh, aux au grands aux grandes dames de, de parfois notre voyage qui prend des tournures euh, un peu rigolotes quoi. Ouais. Euh, Fun Family, une rencontre ce serait génial et enrichissant avant que vous partiez là-haut, nous avons un projet de voyage fin 2020 2021 on va forcément se croiser euh, à un moment ou à un autre il suffit euh, de, de nous suivre sur facebook généralement on raconte un peu où on va où on est ce qu'on fait euh, vous êtes dans quel coin fun family de rien katie euh, irène bisous à plus tard euh, katie euh... Une super adresse pour de l'huile d'argan ben, Le domaine du Val d'Argan, c'est le domaine où on, avec lequel on, on travaille. Euh, mais en gros, euh, il ne il faut, il, il faut pas rêver. Euh, quand on cherche de, de l'huile d'argan, euh, il y a plein de coopératives féminines. Alors, mmh. c'est assez rigolo parce que quand vous arrivez, il n'y a personne. Et puis tout à coup, il y a cinq, six bonnes femmes qui travaillent. Je t'entends parler comme ça à l'ancienne <rire> et tout. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Généralement, si vous dites... Euh, et en fait, en fin de temps, un peu, on arrive à avoir des, des prix, hein. mais ça reste cher hein, l'huile d'argent de toute manière. Euh, donc, euh, l'idée c'est de dire euh, ben nous, par exemple, quand on est arrivé à la coopérative, on leur a dit oh ben, on, on était euh, au domaine du Val d'Argan, c'est eux qui nous ont envoyé. Ah, ben vous avez 40%. Ah, ben voilà, là on commence à, <rire> on commence à discuter au moins. Et, et puis bon voilà, c'est rigolo, mais c'est comme ça dans tout le Maroc. Hein. Euh, voilà euh, Filet Fab, on a fait le Maroc en moto, un peu une mauvaise expérience, ça s'est mal fini. Donc euh, mmh. réticent d'y aller en camping-car. Alors, euh, si tu veux une histoire en moto, moi j'ai fait le rallye d'Atlas. Euh, J'avais 20 ans, donc c'était dans les années 83, quelque chose comme ça. Ça s'est mal fini pour moi aussi. Mais par contre, quel voyage, quel... Euh... Ça dépend les raisons. Euh, ça ça s'est mal fini comment Ça s'est mal fini bah, Ça s'est mal fini comment euh, J'étais dans le groupe de tête, j'étais neuvième quand j'ai cassé ma moto dans le désert. C'est-à-dire dans le groupe avec Cyril Neveu, tout ça. Vous voyez les gens un peu qui vont vite. Et... Euh... Et puis, j'ai cassé ma moto. Le problème, c'est que quand j'ai pris la voiture balai, quand je suis arrivé à l'étape suivante, il fallait que je récupère une pièce sur une moto officielle. Mais les pièces étaient les, les pièces et les motos étaient déjà chargées dans les camions qui étaient déjà repartis sur la route. Donc, il a fallu que j'aille à l'étape d'après. À l'étape d'après, euh, bah, ils n'ont pas pu euh, me donner la pièce pour d'autres raisons, donc il a fallu que j'aille à l'étape encore d'après. Donc, je suis allé à l'étape d'après. Et là, j'ai fini par récupérer une pièce sur la moto de Michel Merel. pour ceux qui connaissent un peu, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, qui ont suivi les rallyes africains à cette époque. Et donc, j'ai pris un taxi pour remonter. Et quand je suis remonté à Meknes, euh, le chauffeur de, du taxi me regardait en me disant euh, « Gagla ?» j'ai dit non ça va moi j'avais pris une veste, hein. j'avais pris une veste, j'avais pris mon casque j'avais juste oublié de prendre des lunettes et euh, en gros je suis redescendu de Meknes à Agadir euh, en moto, euh, juste avec un blouson il neigeait, il a plus euh, j'avais pas de lunettes et euh, j'ai fait le pire truc de ma vie donc non, j'étais pas pressé de retourner au Maroc y aller en camping-car bah, ouais, soir, quatre motos, euh, ouais, euh, voler euh... ouais, ça c'est la... c'est la tuile on va dire par contre, effectivement, un ami s'est ouais. fait renverser sur la route. Ouais, la route c'est hyper, hyper dangereux quoi. Ça c'est sûr. Moi, je, je... les Fab, euh... Michel Merel, je connais, c'était un ami de mon papa. Bah tu vois. <rire> Et ben bah, j'ai récupéré les pièces de sa moto. Euh... En fait, euh... quand euh... On a le même problème au Maroc que ce qu'on a en France, c'est-à-dire que quand, quand moi j'avais 20 ans, le volume de véhicules qui, est, qui roulait sur la route au Maroc et, et tout comme en France, il était divisé par 10 ou 15. Aujourd'hui, il y a vachement plus de monde, il y a vachement plus de, de risques forcément sur la route. C'est inhérent à tout ça. Est-ce que moi j'irai aujourd'hui au Maroc en moto euh, dans les conditions Je ne suis pas certain. On est, ça n'a rien à voir avec le camping car quand même. Et ça n'a rien à voir. C'est quand avoir. même plus sécurisé le camping-car, je pense. Oui, des, des, des, des vols et des braquages euh, au camping-car, euh, il n'y en a il y en a pas des tonnes, hein, quand même. Faut, faut, faut Normalement, pas... euh, si euh, on reste sur les parkings surveillés, etc., il, il n'arrive rien. Hein. Il y a plus de chances de se faire braquer en Espagne qu'au Maroc. Hum. Parce que ça, les braquages en Espagne, euh, il y en a quelques-uns. Euh, je prépare mon voyage en camping-car. En... Poids lourd, ouais, super. Asie, Thaïlande, voire même plus loin. Euh, que pensez-vous de l'Asie Lindo, on va te faire une confidence. Hein. Salut, world, world. Oh, world. world. Ils sont là aussi. <rire> J'espère que vous arrivez avec l'apéro, moi. Euh, Lindo, euh, on rêve d'y aller. Et euh, avec un camping-car 4x4, ça me paraît le minimum. quoi. Mais on... Ouais, on je pense qu'il faut changer de véhicule. On le fera, on le fera. Non, ouais. on, on le fera. Pas, alors ouvrez-nous la route, peut-être, euh, parce qu'on ne l'a pas mis dans nos prochains euh, voyages, puisque euh, si vous suivez un peu notre actualité, alors on est censé euh, faire euh, le, le Grand Nord cette année, euh, le Canada l'année prochaine, les États-Unis ensuite, et euh, l'Argentine après. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, du coup, euh, coup euh, l'Asie, euh, euh, bah, je sais pas, de toute façon, on, on est à l'abri de rien. Il peut se passer une multitude de trucs qui peuvent nous faire changer euh, d'itinéraire. Présent depuis le Mozambique hein. Eh yeah nomade 2.0 yeah Ils Ça, ont quitté l'Afrique du Sud, je ne sais pas si vous les suivez, Nomade 2.0. Alors parmi les gens que vous avez là, qui sont qui sont rigolos à suivre, hein, vous avez euh, Periplessis, vous avez Here Wear World, vous avez Phile Fab euh, qui sont là, vous avez euh, Nomade 2.0, Fun Family, euh, je les connais pas assez hélas, mais euh, on, va, on va se rencontrer. Euh, moi mon trip ce serait de faire l'Islande. Ouais, oui. Euh, avant ou après le, le Cap-Nord. Alors, nous, on veut bien aller en Islande. Le problème, c'est que le camping-car, là encore, il faut aller... Euh, il, il faut... Ouais, c'est bien, là. il y a plein de copains. Euh... Allez, allez les voir, Nomade 2.0. Elle est polonaise, il est français. Et là, en ce moment, ils sont bah, au Mozambique. Voilà. Euh... Ça, ça doit être chouette. Hein. Ouais, ouais. Attend... J'ai toujours pas reçu la carte postale, euh... oui, les, les nomades. <rire> Alors, attention, je guette la boîte aux lettres. Hein. <rire> euh, donc euh, donc l'Islande, l'Islande, on rêverait d'aller le faire. Euh, la question c'est est-ce qu'on ira avec le camping-car ou pas? Euh, je sais pas. Je sais pas. Et honnêtement, je me demande presque s'il n'y en a pas un ou deux qui va y aller euh, en reconnaissance. Euh... Moi. De préférence, de préférence, moi. Mais, euh, mais comme il faut qu'on soit deux pour faire les images, euh, parce que sinon, il y en a un qui parle et l'autre, il ne parle pas. Bon, voilà. Bref. <rire> euh, ça devrait pas tarder. Ça va à la vitesse de l'Afrique. Ben oui, effectivement. On, on va voir. Hein, on attend. <rire> Audrey a dit plusieurs fois que c'était magnifique. Ben oui, c'est vrai que c'est magnifique. Euh, moi j ai, j ai, je ne suis pas allé en, en Afrique du Sud euh, ceci dit vous avez les Mariole Trotter également qui sont euh, euh, qui, qui sont en train de traverser l'Afrique la je ne sais pas si vous les connaissez les Mariole Trotter qui sont partis de France et ils descendent jusqu'en Afrique du Sud avec leur camping-car, c'est un vieux Mitsubishi 4-4. x euh, Il faut aller les, les ils sont voir. Équipés, quoi, ils, ouais. sont, ils sont équipés. Euh, mais il leur arrive des tuiles. Il leur est arrivé plein de tuiles. Ouais, euh, euh, ouais ça doit être un budget l'Islande. Euh, oui, il y, y a quand même un gros problème de budget quand même loin, en avec camping-car. <rire> je euh, pense que budget bateau. Euh... Ouais. Donc je, je pense qu'on n'ira pas en camping-car. Enfin, non, je pense qu'on n'ira pas en camping-car. On verra. Pour l'instant, ce pas prévu qu'on y aille. Mais... Sauf, sauf si tout à coup, on nous dégote un plan et on nous dit il euh, y a telle société qui veut faire un reportage en camping-car. Euh, mmh. et, et dans ce cas-là, euh, bah, c'est comme pour la Chine hein, les, les périplessies. Fait... Vous avez bien fait la Chine, les péripléties euh, en camping-car. Et euh, c'était pas avec le vôtre, on est d'accord. D'ailleurs, il y a peut-être un défi à lancer. Euh... Ah, on en reparlera. Ouais, J'ai je... euh, une idée, idée qui me vient là tout à coup. Euh... Ah bah oui, le truc, il ne remonte pas. Euh, je connais, ils sont... Oui, ils sont bien aussi les marioles. Oui, bah oui, ils sont bien. On ne connaît que des gens bien généralement. <rire> Ok, Fab, on vous laisse, il y a du monde qui arrive à la maison, on va boire l'apéro. Mmh, super, on commence à arroser notre nouveau camping-car. Wow, c'est quoi Qu'est-ce que vous avez pris comme camping-car, filet fab Vous avez testé un circuit en camping-car, les Péripléties Ben oui, et vous avez vu que les Chinois arrivent en force hein, sur le monde du camping-car. Chin-chin, euh, santé aussi ah, Detlef. Bon, ben, euh, il, faudra, il faudra nous raconter un peu ce Detlef, à, à quoi il ressemble et, et comment... On, on veut des photos, ouais. On veut des photos. On veut... Et vous avez euh, la, le, le groupe Destination Camping Car aussi, hein, où vous pouvez venir raconter vos histoires. Euh... L'idée de ce groupe, c'est vraiment quand même que chacun vienne raconter, euh, vienne raconter ses voyages. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, bah on attend les photos, filet Fab. <rire> no. Alors, nous, on, on a pris une décision, euh, on, on ne boit plus pendant les lives. Euh, <rire> Au grand on, on, on, on, boit, on boit de l'eau. On, on boit non. de l'eau. <rire> Euh, la, la qualité n'est pas encore au top, ça c'est sûr que la qualité n'est pas encore au top. Euh, mais super, filet Fab. Euh, mais en même temps, euh, ils, ils innovent quoi. Ils innovent et ils vont arriver à un moment ou à un autre. Bah déjà, il faut qu'ils diffusent sur leur marché. Hein. Mais euh, euh, oui, c'est ça, ils ont, ils ont un tel marché à couvrir que euh, avant qu'on ait des camping-cars chinois euh, en Europe, à mon avis, mmh. ça va prendre encore un petit peu de temps. <rire> Vous qui êtes des vidéastes professionnels, que pensez-vous de YouTube On ne sait pas. <rire> Mais moi, pour mes vidéos pro, je n'utilise pas, par exemple. Ouais. Je les mets sur Vimeo. Euh, YouTube, pour nous, c'est vraiment que pour Destination Camping Car. Ouais. Et euh, voilà. Marin, salut VMC, c'est top. Euh, Regarde va le Qatar. Salut les Marocains, bien sûr <rire> <rire> tchin, tchin. Tout le monde, monde fait l'apéro, tout le monde l'apéro, il n'y a que nous qui n'ont <rire> pas l'apéro Ah mince euh, euh, Oui, euh, YouTube, c'est un... Euh, pourtant, on a une bouteille loin, moi euh, je vous le dis, euh, ouais, on était kiffés Ça ne manque pas. <rire> euh, pour répondre un, un peu plus en, en détail euh, aux péripléties, euh, YouTube, c'est un, un, un formidable vecteur euh, de communication. Euh, mais par contre, oui, pour nos clients. C'est euh, de quoi on parle. Euh, si ouais. on veut s'adresser aux professionnels euh, B2B, euh, on n'est pas obligé de passer par YouTube. Ouais, si voilà. c'est pour développer ta notoriété, euh, montrer ton travail euh, et développer ta notoriété, ben. Ouais. Là, YouTube, c'est. C'est pour, pour ça que YouTube, on l'a développé sur Destination Camping Car parce que ça nous intéressait. Mais après, tout le reste, euh, effectivement, on, on ouais. le met sur, euh, sur Vimeo. Ok Kéry, bah, écoute, euh, à très bientôt. À De bientôt. toute manière, ça fait déjà 43 minutes que nous sommes en ligne à papoter avec vous. Ce qui est, ce qui est pas mal, la dernière fois, on a fait, on a fait une heure, j'en revenais degrés. pas. Quoi. 35 degrés là-bas. On retourne oh, à l'eau, avait... il fait 35 degrés en ce moment. Ouais, mais attendez, on avait 26, nous. On avait 26 euh... cet après-midi, faites pas les malades. bien. On est capable d'aller faire du paddle demain, attention. <rire> il faudra pas tomber, quoi. Il faudra juste pas tomber dans l'eau, ouais. <rire> eh oui, eh oui, et eh oui. <rire> trop chaud, nomade. Ben oui, un peu trop chaud. C'est coup de vent. Il y a Nous, des, mais des coups de par rass. contre, on a du vent. Ouais. On a ouais. du vent. Euh... <rire> c'est le bateau. <rire> euh... En fait, ce qui est de, c'est dommage. On devrait pouvoir avoir des. Des vidéos interactives. Chacun devrait pouvoir se montrer au fur et à mesure. Ah, mais on peut. Quelle ville marocaine euh, que vous admirez euh... ah. On adore Esaouira. On adore Walidia. Euh, eh, et... Non, non. Euh... Ah mince. Ça... Avec Momo. Ah, ouais. Imswan. On adore ah, Imswan. Ouais. Imswan, il faut y aller... Euh... Mais, mais c'est toujours pareil. Darla, oui. Darla, euh, Darla c'est intéressant, mais euh, c'est le bout du monde. quoi. C'est euh... spécial quand même. Il faut savoir apprécier Darla. C'est ouais. très austère. La ville est très austère. Enfin, d'apparence. Après, quand on, on y va, qu'on va faire ses, ses courses, qu'on s'intègre, ouais. c'est sympa. Mais euh... nous, le, le, le, vraiment, le but de Darla, c'était euh, vraiment d'aller faire du kitesurf. Donc on avait toute la lagune pour nous. En ouais. plus, a une période où il n'y avait pas trop de monde, donc euh, en, en plus, on était avec Angélique Bouillot, qui est quand même championne du monde. Euh, donc ça, ça nous a permis de, de, de faire des trucs, et de faire des images et, et puis, euh, puis de progresser aussi. Euh, donc, euh, donc, on, on était contents d'y être. On a eu une chance énorme, c'est d'être accueilli par Darla Camp, parce que il euh, y avait euh, quand même une bonne quinzaine de, de, de camps de kitesurf, et personne n'a voulu nous accueillir euh, en disant qu'ils bah, avaient des bungalows à louer, et que et qu on n'était pas là. Pour... Donc, euh, donc, voilà. Eux, euh, non seulement ils nous ont accueillis, mais en plus, euh, ils, ils, nous ont, euh, ils nous ont permis de nous brancher sur leurs panneaux solaires, etc. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, donc, voilà, quoi, c'est... Euh... Bah, si vous allez chez les Mariole Trotter, dites-leur euh, bonjour de notre part « Dites-leur que vous venez, euh, que, que c'est nous qui vous avons envoyé, ça va leur faire plaisir. Euh, » et, et donc, Darla, euh, voilà, on a failli, ça a failli tourner court pour nous. Et puis, euh, du coup, bah, comme on s'est retrouvé dans cette situation un peu rigolote, on a pu y rester et on a pu aller visiter la ville. Mais quand on arrive dans cette ville, c'est invraisemblable. Quand on arrive, on est au bout de nulle part. Et tout à coup, il y a cette ville qui est immense. C'est juste incroyable. Quoi. qui est immense et en plus qui a, qui a un aéroport en plein, en plein centre-ville. Alors, il n'y a pas un avion toutes les 10 minutes, hein, on est d'accord. Non, Imsuane, c'est la ville des surfeurs, euh, C'est la ville hippie des surfeurs. Donc ça, ouais. c'est très agréable. En plus, il y a un port, un petit port, on y mange super bien. Euh, et puis, il y a deux plages. Enfin, si on veut apprendre le surf, c'est un endroit qui est très, très sécurisant, ouais. où on a pied pendant longtemps. Les vagues sont... C'est des petites vagues qui t'emportent Juste doucement. Euh, donc, c'est vraiment génial. Quoi. Ouais, Et puis, il euh, y a, y a un, esprit, euh, ouais, un esprit un peu hippie qui est, qui est très, très agréable. Hum. Euh, Est-ce qu'on a appris l'arabe Absolument pas. Mais alors, non. absolument pas. Et pourtant, euh, mon père parle arabe hein, puisqu'il est né à Marrakech. Il a grandi, euh, grandi euh, là-bas. Euh, mais euh, pff, pas un mot. Walou, comme dirait l'autre. <rire> Inchallah aussi. <rire> euh, ouais, c'est quand même terrible sur la tablette ça défile pas euh, vous comptez rester combien de temps mais nous on est déjà rentré euh, mmh. <rire> si c'est à nous que ça s'adresse ou peut-être ça s'adresse aux au nomades je pense À nomade 2.0 euh, oui, c'est vrai. Euh, bientôt, la route sera terminée. Deux voies. Ouais. Alors moi, ce qui m'étonne, euh, ouais, ça va être la, ça va le faire en été. Ouais, ça va être sympa. Euh, ce qui est, ce qui, ce qui m'étonne sur cette route, c'est qu'est-ce qu'ils ont été faire une route neuve à 15 mètres du bord de la falaise. Dans cinq ans, il n'y a plus, il, y a, il y a, plus de route, quoi. Je comprends pas le tracé. Je comprends pas. Après. Euh, ils ont peut-être des intérêts, hein, mais euh... ah, ils ont... Vous avez... Ah, mais carrément, vous êtes en vacances euh... vacances illimitées, alors, les nomades. Pas de deadline. C'est le top. Ah, vous... Non, c'est ce qu'on oui. ce qu disait. On regrette euh, énormément. Euh... Enfin, on regrette énormément. En même temps, oui. on... On, a... on avait un peu un timing. Euh... Mais si c'était à repenser... Euh, je, je le repenserai peut-être différemment ce voyage. On n'est pas allé euh, jusqu'en Mauritanie euh, par crainte... Euh, <rire> on va faire un convoi, euh, Fun Family. Euh, par crainte euh, de, le, de la politique, par crainte des agressions, etc., etc. On a rencontré tellement de gens qui descendaient en Mauritanie, qui se sont éclatés. On a rencontré des gens. On est allé... Euh, quand, quand on est rentré, euh, on s'est arrêté euh, à l'arrache. On a rencontré, ils étaient deux ou trois camping-cars, De, des, des couples qui descendaient euh, jusqu'à ah oui, oui, jusqu oui, Dakar. Oui. Et c'était la sixième année qu'ils le faisaient. Au Sénégal. Je... Ouais, bah Donc, euh, ouais. ah, il y a les enfants qui, euh, qui s'inquiètent. Oui. Ah, voilà allez Timothée. Bien. Vous allez voir Timothée! Ouais. -na -na -na. Regardez que qui c'est qui est là. Il en a plein la bouille. Visiblement il s'est régalé. Attends, marche <rire> et, euh... et, et, et donc oui, on, on, regrette, on regrette vraiment beaucoup de ne pas, de, de pas descendre jusqu'en ouais, Afrique ça. du Sud. Et j'aimerais bien <rire> qu'on arrive à le faire. Ne tire pas la langue, c'est pas gentil pour les gens qui regardent, ils vont te, ils vont te gronder. Il me regarde. Là par là, regarde. Le petit. Ah c'est génial nomade. Euh... <rire> il y a des gens qui se font coucou, il faut que tu fasses coucou. Okay. Il y a nomade qui fait coucou, il y a qui fait coucou. Tu leur dis bonjour les périplessies, bonjour nomade. <rire> bon, c'est euh... <rire> euh... En fait je crois qu'il y... comprend pas bien ce qui se passe. <rire> il y a la fun Family qui te dit euh, bonsoir aussi. Et alors... Euh... Il a mangé des ailerons de poulet, hein, ça se voit. je ne sais pas si ça se voit, mais il a renié les <rire> ailerons de, de poulet jusqu'à l'os. La... Jusqu eh ben oui, ben nous c'est notre fils. <rire> voilà, notre... voilà, euh, voilà. Euh, et, euh, ça, et comme c'est un enfant, euh, ben voilà quoi. <rire> il fait le clown. <rire> des trucs bizarres, les parents ils parlent tout seul devant la tablette, ouais, ouais, c'est ça. ça, en gros c'est ça, ne touche pas, ne touche ouais. pas, ne touche pas, euh, c'est bizarre, on dirait que la colorimétrie a changé, elle est verte, elle est verte, c'est le rouge de Timothée, ça bon, <rire> pas en retard pour les grimaces, non mais il en, lui il est en retard pour rien, c'est à dire que toutes les bêtises du monde il va nous les faire, par contre, Monsieur s'est mis au skateboard! <rire> bon, les amis, 51 minutes, on va, on va aller s'occuper de ces petits bouts de chou. Il essaye de lire un peu ce qui se passe. Il y a des trucs qu'on n'a pas lu. Attends, attends. Attends... Des je... bananes au Maroc Des bananes, des fraises, des, des pommes... Euh, on a fait... Euh, vous allez voir qu'on a visité la Attends, vallée de nous, la pomme. Euh, la vallée de ouais. la pomme. Et comme je le dis dans la vidéo, euh, ben moi je pensais que les pommes c'était français quoi. Je ne pensais pas qu'on faisait des pommes au Maroc. Euh, ben si, il y a la vallée de la pomme. Il euh, y a des agrumes Il y a des agrumes en pagaille, euh, oh Ouais super. Ouais. Euh, des oranges enfin, des citrons... Euh... Oh, ah, on y était en tout cas. Ouais. C'est la, la découverte de ce pays à travers le... ah, ah Ne touche pas parce que papa ne peut pas lire. Arrête, arrête de faire le clown, je ne peux pas lire. Euh... Papier me en voyage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a papier me en voyage. Eh bien, euh, les Mariole Trotteurs sont avec eux en ce moment, me semble-t-il. On va regarder ça en même temps que les autres chaînes. Mais... On a du visionnage ce soir. Ben oui, Fun Family. au moins mmh. comme ça, on coupe la télé. Marc, tu regardes là. Nous, on n'a pas télé... de télé. Hein. C'est une chose dont on n'a jamais débattu, par exemple. Mais nous, on n'a pas de télé, ni à la maison, ni dans le camping-car. Voilà. Les agrumes, c'est plutôt l'hiver. Mais euh, Marc, les agrumes, c'est plutôt l'hiver chez nous. Après, ah, euh, là-bas, il y en a toute l'année, hein, des agrumes. Pourquoi je ne veux, veux pas mon mère mais... ouais, il... Ah ben bah, ça y est, il réclame maman. <rire> C'est quoi déjà la télé Voilà, bonne réponse, euh, nomade. <rire> Comme son père. <rire> <rire> <Et quoi> <rire> Arrête tes bêtises. Bon, je pense bon. que... Tu peux. Tu on va... On va le ligoter. On vous remercie beaucoup. Tim, tu arrêtes, s'il te plaît. Où Arrête, on, on vous remercie pas ah. euh, <rire> beaucoup d'avoir participé à, à ce nouveau live. On en fera un le mois prochain. Et on vous touche. parlera des nouveautés. <rire> des des trucs temps. en cours. Et, euh, et, et on parlera de comment travailler en famille. Voilà, <rire> on parlera de comment travailler en famille. Ce n'est voilà. pas tous les jours facile. Vous euh, ah. voyez là, par exemple, il y a 15 jours de vacances. et ben, et ben il faut quand même faire les reportages qu'on qu a à faire avec eux. Euh, donc, ah. euh, ce n'est pas simple. Cool. Cool. <rire> non, mais ils découvrent le live. Hein. On vous souhaite une bonne soirée. On va aller boire l'apéro, nous aussi. Tim, tu fais attention. Euh... Arrête, s'il te plaît. Hop là à très bientôt tout le monde. Euh, merci euh, d'être euh, là au rendez-vous et puis euh, et puis ben vous savez que on a euh, une une case communauté maintenant euh, sur YouTube euh, donc sur lesquelles euh, on affiche les infos euh, par exemple les futurs lives euh, etc. N'hésitez pas à vous à, à nous marquer ben, les choses dont vous aimeriez que, que l'on traite. Euh, si vous avez des sujets euh, dont, dont vous avez envie qu'on parle tous ensemble. Eh bien, allons-y, parlons-en euh, et, et puis euh, notez vos idées. Merci, Lindo. Bonne soirée. Euh, Rappelez-vous qu'on est aussi sur Instagram ou Facebook, donc vous pouvez euh, nous joindre et nous contacter euh, si vous avez des questions. N'hésitez pas, on répond à tout le monde. Aïe, aïe, les moustiques. Nous, on est encore préservés, là, euh, les moustiques. Ça pense c'est qui parlait les moustiques. Ah, c'est lui, le moustique. Peut-être. Bon allez, moi je vous fais un gros bisou, je file oh non Si Je m'en vais <rire> allez. Allez. Ça, ça y est, on l'a enlevé Caca pourri Ah bravo Wouhou <rire> Champagne. Ciao tout le monde